Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le directeur Orson Krennic qui est sorti donc pour Star Wars Légion. J'en avais déjà parlé dans une vidéo au début du printemps 2018 avec Rio dans un live et il est sorti au mois d'août. D'ailleurs au passage, je remercie tous ceux qui ont eu la patience de l'attendre en français. Vous avez eu raison. Comme d'habitude, on va regarder la figurine en macro, les cartes, les améliorations et les cartes d'ordre. Allez, c'est parti Allez, qu'est-ce qu'on dit de ce chronique Superbe un, un visage extrêmement bien réussi, qui se prête très très bien à la peinture, il y a des gens qui ont fait, il des abonnés qui ont fait des merveilles. Bon, toujours le gros plaid sur le dos, hein. on a une cape qui, à mon goût, est toujours un peu trop épaisse, mais bon, je trouve que sur celle-ci, ça passe bien, la draperie est belle, et puis, ben, comme la cape est sur l'arrière, on a moins tendance à s'arrêter sur, sur le côté trop, trop épais de celle-ci. Sinon, euh, ben, euh, très discret, le pistolet euh, bien en place, une figurine assez fine et puis euh, avec un visage très expressif, vraiment en cohérence avec le personnage. Allez, c'est parti pour l'architecte de la terreur. 90 points, c'est beaucoup moins... Que le côté rebelle, qui devra débourser 130 points pour Jean, 600 vie et 2 en courage, on reconnaît bien là le Quar Orson Grenick, ambitieux mais pas téméraire. Par contre, il va transformer ses adrénalines en critique et en bouclier, ce qui permet de relativiser la couleur blanche en défense. Il se déplace à 2, rien à dire de ce côté. Au niveau combat, on comprend vite que l'idée n'est pas de le mettre en première ligne un des noirs au corps à corps et un rouge-noir-blanc à distance 2, avec un perforant quand même, histoire de ne pas passer pour un Kovakien. Allez, les mots-clés, on commence avec contrainte. Après qu'une autre unité alliée à portée 1-2 s'est ralliée, c'est-à-dire fait son test de stress, si elle est démoralisée mais pas paniquée, elle peut gagner un pion de suppression pour effectuer une action de se déplacer gratuite. En voilà un mot-clé intéressant, surtout si j'avais quelque chose qui me permet de recouvrir ce pion de suppression gratuitement. On en reparle. Malin, qu'on a pu voir avec Doku il y a quelques semaines, lorsque les cartes spécifiques à votre commandement sont jouées, en cas d'égalité pour la priorité, traitez votre carte commandement comme si elle affichait un point lumineux de moins. C'est pratique, vous gagnez presque systématiquement la priorité. Avec Entourage, vous allez ignorer les restrictions de création des armées pour ce qui est des Death Troopers, et vous pourrez également leur donner un ordre à distance 1-2. Avec Tireur d'élite 1, on soustrait un cover, quelle que soit la condition de la cible, c'est ce qui justifiera des tirs de temps en temps avec ce personnage. En slot d'amélioration, on va retrouver deux commandements et un équipement. Outre chef estimé, que je ne présente plus, on découvre ordre strict. Quand une unité de soldats alliés dotée d'un pion d'ordre face visible s'active, pendant son étape se rallier, elle peut retirer un pion de suppression au lieu de lancer les dés. Oh bah tiens, le voilà le combo avec contrainte. Je vous rappelle qu'avec entourage, vous donnez un ordre à vos deaths. Avec contrainte, ils gagneront un mouvement gratuit et qu'avec strict, vous retirerez la suppression nécessaire à son déclenchement. On aurait presque l'impression que c'est fait exprès, non Bon, après, ce mouvement gratuit, c'est après un ralliement, mais c'est pas mal. En équipement, les données de reconnaissance s'imposent. Vous gagnez Éclaireur 1. Après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 1. C'est toujours utile. Allez, on termine avec les cartes d'ordre. Le Pips 1. Ambition dévorante. Vous n'activez que Krenik au début de la phase d'activation, placez sur cette carte 3 pions d'ordre face cachée, puis au hasard, dans votre réserve d'ordre, vous pouvez regarder ces pions d'ordre à tout moment. Quand vous êtes censé piocher un pion d'ordre de votre réserve, vous pouvez choisir un pion d'ordre de cette carte et l'utiliser à la place. Bon, c'est juste ultime, hein, car euh, vous n'avez presque plus de hasard pendant ce tour. Trois pions d'ordre, c'est énorme, mais cela traduit bien le personnage qui a toujours eu comme ambition la maîtrise des événements. Le Pips 2, déployer la garnison. Activez deux soldats au début de la phase d'activation. Choisissez jusqu'à deux unités de soldats alliés dotés d'un pion d'ordre face visible. Alors, en l'occurrence, ce sera eux. Chaque unité choisie peut effectuer une action en attente gratuite. L'action en attente, c'est le parent pauvre du jeu, on a toujours l'impression de perdre une action. Là, il est gratuit et vous pourrez du coup l'associer avec une visée, ce qui le révélera mortel, surtout avec 4 dés noirs. Pips 3. Une annihilation se profile. Krenik et deux unités. Chaque unité de soldats gagne un pion de suppression. Si vous êtes au round 5 ou 6, chaque unité de soldats gagne un pion de suppression supplémentaire. Afin de mieux traduire la trahison qui fut la sienne pour ses propres hommes, toutes les troupes sur la table subissent cet effet. Cela démoralisera donc toutes les troupes qui n'ont que un de moral, soit la majorité. C'est vraiment bourrin. Vous remarquerez qu'il n'est pas spécifié allié ou ennemi, et qu'il n'y a pas de distance également. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce clinique que le personnage, je trouve, est plutôt fidèle au film. Il est à la fois sournois, un petit peu quoi et puis plein de subtilités. Qu'il faut naturellement l'associer avec ses Death Troopers. Ça me paraît clair et évident. Et puis, ben, que vous pouvez le voir jouer sur des tables de démo, notamment grâce à Rio, sur Star Wars Légion France. Alors n'hésitez pas. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets.